Ouais, je suis les amis. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une mesure prise par Hollande dans le but affiché de lutter contre le terrorisme. Alors qu'est-ce que c'est l'état d'urgence Ça permet d'abord quatre trucs. Ça permet bah, de faire des couvre-feux, d'interdire des rassemblements de personnes, comme les manifs, ça permet d'assigner des gens à résidence et ça permet de faire des perquisitions administratives. Et c'est les perquisitions administratives le truc important. Et qu'est-ce que c'est En fait, ça permet à la police et aux enquêtes de s'accélérer et de se passer de la supervision d'un juge. Et donc, en gros, s'il y a pas mal d'éléments dans une enquête on a de bonnes suspicions sur quelqu'un, mais qui manque une preuve décisive pour faire valoir le cas à la justice. Là, on squeeze la justice, on n'a pas besoin de cette preuve et on fait quand même la perquisition pour le mettre rapidement hors d'état de lumière. Donc on voit qu'il qu squeeze la justice et la supervision d'un juge dans les enquêtes et ça, pour une démocratie, c'est pas rien. Donc on peut s'attendre à ce que les plus de 2000 perquisitions administratives ordonnées par Valls et Cazeneuve, ben ce soit sur des, des enquêtes importantes où il y a plein de soupçons et, et des affaires qu'on doit vraiment accélérer pour la lutte contre le terrorisme dans la nation. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit sérieux. Alors comment est-ce qu'il communique et qu'est-ce qu'il en est Si on écoute Valls en parler, ça a l'air dingue. Le mec, il a cassé 2000 portes, il est trop chaud, ils ont trouvé 350. 30 armes, 30 armes de guerre, 200 poursuites judiciaires, enfin ça a l'air complètement fou, mais ce qui disent pas, et ça c'est drôle, c'est que sur ces 350 armes et ces 30 armes de guerre, il y en a 200 et énormément d'armes de guerre, donc peut-être même toutes, qui viennent bah, d'un collectionneur d'armes qui est amateur des zip-zip-top et avec une petite barbichette. Donc ok euh, c'est bien, mais le mec c'est pas Al-Qaïda, donc on voit que déjà dans les armes c'est pas très le terrorisme, c'est un peu plus des collectionneurs, des armes de chasse et des dealers. Et euh, donc voilà, ça c'est un premier point bizarre, mais L'autre point bizarre, et là c'est une vraie responsabilité des médias, c'est que personne n'a dit, n'a forcé le, le gouvernement à répondre au fait que parmi toutes les poursuites judiciaires qui ont suivi ces perquisitions, il n'y en a aucune, mais vraiment zéro, hein, que dalle de nia de nana de ruin, qui est liée au terrorisme. Il n'y a aucune nouvelle euh, enquête et euh, poursuite judiciaire euh, ouverte au parquet antiterroriste. Et ça, le canard enchaîné s'est fait chier à tout regarder et à sortir un article qui nous permet de nous en assurer. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit tout ça Ça nous dit que quand même, euh, ils ont utilisé l'état d'urgence et donc un état de choc et une menace, et pour squeezer l'autorité des juges pour faire des enquêtes qui sont en fait euh, complètement au hasard et sans aucun lien avec le terrorisme. Donc ça, ça peut sembler déjà bien bizarre. Ben non seulement ces perquises ont été inefficaces, mais il y a énormément, énormément de dérives. Et là, merci, merci, merci à la quadrature du net qui a lancé un wiki, donc un truc collaboratif où tout le monde pourra ajouter ses, ses histoires et les sourcer, où vous pouvez voir tout, tout, tout ce qui s'est passé, les détails des condamnations, les détails de petits gros tout ça, tout ça. Et donc il y en a énormément. Et nous, on va vous faire un top 3 des abus, et je vous jure que c'est pas cool. Hein. Le, le, le troisième, la médaille de bronze, <rire> c'est un, un vieux, à Strasbourg, un vieux gars qui sortait de l'hôpital un, un robot évidemment musulman, euh, qui sortait de l'hôpital, qui était très malade, et il voit les Robocop fracasser sa porte, arriver avec des armes de guerre et tout. Et il flippe et il fait une attaque. Donc le mec, c'est pas une attaque terroriste qu'il fait, c'est une attaque cardiaque ils l'ont renvoyé à l'hosto direct. Ça, c'est le top 3, moi je l'aime bien. La médaille d'argent, elle est à Nice, parce qu'à Nice, ils sont pas mal. Et à Nice, ce qu'ils ont fait, c'est pareil, bah, des Robocop qui fracassent une porte, ils fracassent la porte, il y a des éclats de bois, et il y a une petite gamine de 6 ans qui passe et qui se fait niquer la gueule par les éclats de bois. Et euh, le Drame du drame, c'est qu'ils ils ont dégommé la mauvaise porte. Donc, ok, c'est cool de se passer d'un juge pour, euh, pour vraiment être efficace, être dans l'action, mais quand même, c'est troisième gauche et pas troisième droite, tu vois. Ça peut peut-être aider d'avoir un juge. Et notre grand gagnant, alors lui, il est arrivé direct après l'état d'urgence. Hein, les mecs étaient au top directement, c'est pas mal. Et euh, le grand gagnant, c'est un aveugle. Le mec avait rasé sa barbe la semaine dernière, un aveugle de la vingtaine, je sais plus où. Et euh, comme il rase sa barbe, il se fait balance par je sais pas quelle voisine qui a les chocottes. Et pareil, il dégomme. Sa porte, le mec il flippe à mort, il entend des gens entrer, il est aveugle, il le fout au comico, il lui confisque sa canne et il lui met une assignation à résidence où il est obligé de pointer trois fois par jour au commissariat. Mais le mec il peut même plus y aller, tu vois. Donc, euh, donc là on voit que avec les abus, euh, on a une, un état d'urgence et des perquisitions raccord. Hein. Donc on voit que les perquisitions administratives, c'est inefficace contre le terrorisme, ça a même rien à voir, et c'est dangereux pour les citoyens. Et quand on regarde les vraies causes du terrorisme, chômage de masse et des jeunes, euh, déclassement, perte de sens, inversion des valeurs et des mots, euh, géopolitique injuste, euh, on voit que le gouvernement, bon, euh, au mieux il a rien fait, mais pour chômage, géopolitique injuste et inversion du sens des mots, il est peut-être même fautif, et il a peut-être même rajouté l'huile sur le feu. Donc sur les causes du terrorisme, il n'est pas propre. Et quand on regarde euh, quand on regarde aussi les vrais moyens de lutte contre le terrorisme, les vrais moyens de renseignement, et là on s'appuie, vous verrez dans les sources, sur un ancien juge antiterroriste et un ancien patron de la DGSE, donc un gros espion, bah les, les bonnes politiques de renseignement, c'est le terrain, l'infiltration, une connaissance fine des milieux et pas trop d'informatique. Et là on voit que les deux derniers gouvernements, ils ont coupé les moyens de terrain, foutu le bordel dans le renseignement français, pour incliner tout le monde vers la collecte de data et la surveillance informatisée générale. Donc, euh, super, euh, cette politique. Même les ricains, qui sont les premiers là-dedans et qui ont une expérience et plein de moyens, ils sont en train de se rendre compte que ça ne marche pas vraiment. Donc, on voit que sur les causes du terrorisme et sur la manière de lutter contre les actes avec une politique de renseignement, le gouvernement est plutôt fautif. Hein. Il fait vraiment de la merde là-dessus. Et donc, on comprend que, euh, pour essayer de garder la face, sauver les meubles, Inch'Allah, peut-être, se faire réélire, ils n'avaient absolument pas d'autre choix que de s'agiter, faire de l'esbroufe, casser des portes, donner plein de chiffres et de compter sur... Euh, bah sur des médias dociles qui ne les mettront jamais face à leurs contradictions. Bon, donc c'est clairement à nous de nous bouger. Et euh, pour se bouger, il faut d'abord sortir de l'état de choc, parce que euh, c'est avec l'état de choc que cette espèce de com' d'esbrouf, avec des chiffres partout, fonctionne. Hollande, il a même gagné 20 points de popularité en mettant des drapeaux, en défonçant des portes et en faisant rien contre le terrorisme. Donc vous voyez que l'état de choc, ça a des vrais effets. Et on commence déjà un peu à en sortir. On voit des images circuler, on voit des vidéos des violences policières à la manif, on voit des vidéos des abus des perquisitions, donc ça commence à se bouger. Mais au-delà de l'image, ce qui compte, c'est de de, penser, de comprendre et d'être au fait du stratagème parce que Valls, il a déjà annoncé qu'il voulait prolonger l'état d'urgence pour six mois et euh, si nous autres citoyens, on se réveille pas vite, si nous autres citoyens, on partage pas l'info pour faire comprendre le message et nous rendre attentifs, ben on est parti pour plusieurs cartouches et Valls va se faire plaisir. Ben, je vous remercie de nous avoir écoutés et à très vite les amis. Oh yeah ouais. <rire> Wesh wesh les amis